donc si on regarde de plus près on peut voir qu'on a cette vis là qui va permettre de serrer ou desserrer le grand strap on a la même chose ici au niveau du petit strap et ça va permettre hop, si vous voyez là d'avoir le strap bien centré si jamais c'était trop court le strap serait décalé de ce côté là où j'arriverais pas bien à fermer et si c'était trop long eh bien, je viendrai serrer et puis ce ne serait pas encore bien assez ajusté. Donc il faut bien centrer ce strap là, également celui-ci avec ses petits réglages de manière à avoir la boot bien maintenue et les, les, deux, et les deux straps bien centrés. Ensuite, on a une autre subtilité. Si vous regardez ici là, on peut voir qu'il y a un espace. Donc cette strap elle peut être décalée plus ou moins sur l'arrière ou sur l'avant de manière à toujours bien positionner ce strap et euh, donc si je ne dis pas de bêtises non ça ne va pas se faire sur ce, sur ce gros strap il y a des fixations où ça peut se faire il me semble j'ai d'autres fixations voilà typiquement sur ce modèle là on a une position ici ou ici et ça va donc permettre de positionner le strap plus ou moins bas en fonction de la forme de votre boots des fois ça va générer des points de frottement ça peut abîmer la boots donc il euh, faut prêter attention également à tous ces réglages là et une dernière petite précision par rapport à la position de ce strap. Là, comme je vous ai montré, il y a un petit espace. Comment ça se règle Hop, je défais tout, je perds mes réglages pour vous. Aïe, aïe, aïe, j'aime pas ça. Hein. Il va falloir tout retrouver. Et euh, donc voilà. Pour pouvoir ajuster la position de ce strap, ça se passe en dessous. Donc il faut dévisser la strap. C'est au moment du montage, hein, idéalement. qu'on va pouvoir hop, sortir le strap, le descendre et le mettre dans l'autre encoche donc là à ce moment là on peut voir qu'il est plus sur l'arrière pour ma part hop, je l'utilise sur l'avant donc, euh, donc voilà le petit, la petite astuce pour euh, ces fixations là on retrouve ce, modèle, ce système sur beaucoup de, de marques et de modèles mais comme vous avez vu sur ce type de fixation il y a d'autres subtilités donc à vous de bien regarder comment ça se passe sur votre fixation mais en général il y a tous les réglages nécessaires de manière à bien ajuster vos fixations